poisson il y a ça dans poisson dans votre horoscope du mois de mai bah plutôt des bonnes choses hein euh, d'abord euh, le soleil est en taureau c'est un signe secteur de votre thème qui est euh, comment dire euh, dans l'échange hein euh, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger avec pas mal de personnes que vous allez être un peu moins euh, timide ou euh, euh, vous voyez, euh, réservé hein, que d'habitude, vous allez pouvoir même vous confier à certaines personnes. Et puis il peut y avoir quand même, c'est le mois de mai, hein, pas mal de petits déplacements hein, puisque le, le soleil occupe un secteur de, de mouvement. Donc peut-être que vous allez euh, à chaque fois qu'il y a un pont, partir euh, chez des amis, euh, euh, vous voyez, aller ici et là, et vous aurez l'impression générale de euh, pas de dispersion, hein, mais quand même euh, que les choses ne sont pas comme d'habitude, que euh, bon... Mais ça ça vous plaira, hein, vous serez content, ce sera une bonne une bonne période hein, pour, euh, pour, tout le, pour tout le signe. Euh, après le vin, le bon, ce sera différent. Euh, le soleil va être en gémeaux, vous savez, c'est un des angles de votre thème, c'est un signe important. Euh, qui gère la famille, la maison, euh, le, le passé, vos racines hein, là où vous avez été éduqué. Et donc après le vin, euh, peut-être que euh, je sais pas, le passé va se manifester d'une manière ou d'une autre ou que euh, il faudra faire des travaux dans la maison ou même certains Hein, euh, si on se reporte aux autres planètes, certains pourraient avoir acheté euh, un bien, hein, acheté quelque chose, et il faut en faire la décoration. Hein, avec Vénus, euh, on est dans les belles choses, hein, alors donc si c'est le cas, amusez-vous! Hein. On en vient à mercure, votre planète d'échange. Hein, et je vous disais d'ailleurs que les échanges sont importants ce mois-ci, euh, parce que mercure va être en taureau aussi, et euh, donc jusqu'au 11. Hein, donc peut-être vous allez partir pour le 1er, le 8 mai, vous voyez il y a, y a une notion de déplacement hein, avec mercure. Euh, en Taureau, quoique bon le Taureau est assez casanier, donc je ne pense pas que vous irez très loin de chez vous. Hein. Ou alors c'est même peut-être quelqu'un de la famille qui va, un frère ou une sœur par exemple, qui va venir passer quelques jours chez vous si vous avez une maison agréable, hein. c'est très possible, donc hein, du mouvement euh, a priori, euh, vous n'allez pas rester chez vous euh, dans votre canapé, euh, quand il y aura les, les ponts, vous allez soit aller chez quelqu'un, soit ce quelqu'un viendra chez vous. Donc après le 11, Mercure sera en Gémeaux, et c'est pareil, hein, le Gémeaux c'est aussi un, un signe de mouvement, mais là euh, euh, disons que ça peut correspondre à un déménagement, quelque chose de ce genre, parce que euh, Mercure va se trouver dans votre secteur de la maison hein, euh, et de la famille. Euh. Alors il est possible que euh, l'un de vos enfants déménage par exemple, parte vivre bientôt sa vie euh, ailleurs et alors vous l'aiderez euh, à aménager tout ça, euh, ce n'est pas exclu, hein, ça fait partie des choses qui arrivent. Et si vous êtes euh, euh, encore euh, à l'école ou à la fac, il euh, y a des examens à préparer et avec Mercure en Gémeaux, euh, bah, je peux vous dire que vous aurez de la mémoire, que ça va bien se passer, que vos révisions euh, se passeront très bien. Hein? Euh, prenez votre temps, ne, ne, ne laissez rien de côté en vous disant mais ça, euh, ça je l'aurais pas, euh, je pas ce sujet-là. Non, hein? vous, euh, il peut y avoir des surprises. On en vient à Vénus, et Vénus elle est en gémeaux, vous le savez, depuis le mois d'avril. Hein, donc euh, bon, elle va être euh, très lente ce mois-ci, elle va seulement faire 2-3 degrés, et surtout elle va s'arrêter et reculer, hein, euh, puisqu'elle reste en gémeaux jusqu'au mois d'août. Hein et il se trouve qu'elle va s'arrêter et reculer tout en étant en dissonance avec Neptune, laquelle est euh, sur votre soleil, 3e hein, euh, décan, enfin fin du deuxième, début du troisième e décan. Euh, donc cette dissonance entre Vénus et Neptune, ma foi, il faut que vous fassiez attention, euh, mais je pense que vous serez attentif hein, de toute façon, euh, parce que vous aurez eu des expériences qui vous auront marqué et vous ferez attention. Alors vous allez probablement tomber sur quelqu'un, ou c'est déjà fait, hein, c'est possible, qui représente en quelque sorte votre idéal. Hein. Avec Neptune, il y a toujours beaucoup d'idéal dans, dans la balance, donc euh, bah, soyez attentifs, euh, euh, bon, tout se passera bien, vous n'y verrez que du feu jusqu'au 13. Mais après le 13, Vénus va rétrograder, donc le, le, la sensation d'être dans quelque chose d'idéal va peu à peu s'estomper et c'est là où il faudra que vous réfléchissiez et que vous vous demandiez si vous n'êtes pas en train, encore une fois, de répéter un schéma qui ne peut qu'être stérile, dans la mesure où c'est un schéma justement. Hein. Donc euh, bon, je vous conseille vraiment de ne pas vous emballer, bon, laissez-vous aller, hein, c'est sûr, avec Neptune de toute façon vous vous laisserez aller, mais euh, bon, gardez quand même dans un coin de votre tête euh, l'idée que euh, vous pouvez être euh, voilà avec quelqu'un d'un peu toxique, euh, que la relation qui pour l'instant vous paraît idéale, devenir toxique. Donc il faut laisser au minimum trois mois à la relation avant de vous engager d'aller un petit peu plus loin. On termine avec Mars, votre planète d'énergie. Dans un premier temps, jusqu'au 13, Mars va être en Verseau, donc elle va être dans l'ombre de votre signe, c'est-à-dire vos énergies hein, qui sont vraiment euh, représentés par Mars, vos énergies auront tendance à se disperser un petit peu, c'est-à-dire vous ne serez pas... Euh, vous aurez du mal à vous concentrer. Hein. Heureusement que c'est jusqu'au 13, parce que si après vous avez euh, des révisions à faire, ce sera beaucoup mieux. Euh, en tout cas, euh, tant que Mars sera en Verseau, ce que vous entamerez, ce que vous entreprendrez, etc. a peu de chances d'aboutir parce que vous serez très enthousiaste au départ et puis à un moment vous lâcherez prise, vous laisserez tomber, ça vous intéressera plus, euh, hein, même ça vous, ça vous dégoûtera, enfin bref, euh, voilà, vous rejetterez ce que vous avez entrepris euh, tant que Mars transverseau. Mais heureusement à partir du 13, euh, Mars occupera votre signe hein, et là ah, normalement vous aurez la pêche, hein, en tout cas premier er décan. Euh, vous aurez envie de, de dépenser votre énergie dans quelque chose de positif, de constructif, euh, qui vous hein, permettra d'aller de l'avant et peut-être même de réussir ce que vous entreprendrez, alors que ce soit des révisions, que ce soit euh, un travail, hein, quelconque, en tout cas vous y mettrez hein, votre énergie et puis bon, il faudra juste faire attention à ne pas être trop impulsif, voyez, à ne pas faire des gestes maladroits où vous pourriez vous faire mal. Et alors si jamais vous vous coupez ou quelque chose, nettoyez bien la plaie, parce que, qu'avec Mars en Poisson les choses s'infectent, il y a de l'infection toujours. Hein, donc euh, dès que, si vous arrive le moindre truc, hein, vous faites des euh, piqûres, des machins, vous allez euh, à la pharmacie vous faire faire un bandage, hein, vous vous protégez des infections. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir euh, des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL euh,